Un privilège professionnel et personnel. C'est la réalisation d'un projet de vie, autant vendeur qu'accueil. De la, ma forte présence et de mes connaissances de mon terrain, de mon milieu, de par une communication très importante qui fait nous connaître tout au long de l'année. C'est le plaisir de voir le sourire de nos clients, de voir la satisfaction qu'on leur a apportée, et sachant que leur projet est un projet de vie unique pour chacun.